Bon, mon doigt n'est pas pété, ce ne serait que le ligament. Je vais faire une radio maintenant. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. J'ai fait mon petit check-up chez le, le medic. Tout va bien. Enfin, tout va bien, non. Mais pour lui, c'est pas luxé, c'est pas pété. Mon petit doigt, c'est le ligament. Petite radio, petite échographie et on voit ce que ça donne, donc maintenant, let's go to les boulots <rire> Coucou petit humain wow. Au poil de huc de rien du coup Et si on engueule ceux qui laissent pas passer on remercie c'est bien c'est bien j'avoue quand je suis piéton je fais pareil merci amigo bon ça Une belle invention Un petit no -man au milieu de la route Du putain, j'y coupe. Demi-tour un peu sauvage, mais je connais le coin et c'est impossible de s'en sortir après je vous en prie, je vous en prie, my bad bon on est revenu au no man's land donc si on est un peu objectif je suis complètement paumé c'est là où je me suis trouvé en fait. Enfin après ce rond-point là, quand on va tout droit, l'entrée du périph doit être bien indiquée. Je me suis focalisé sur le GPS qui a été perdu. Là par là. Voilà, ça, ça c'est là. Je me suis trompé. Yes Oh le boxon Oh le logo BM il clignote C'est extrêmement stylé Oh putain, là ça va pile sec Ça va en ce moment, la région parisienne, je peste contre les gens qui loupent leur sortie et tout, euh, enfin qui ne veulent pas louper et qui ont des comportements dangereux à cause de ça. Et à la fois, on vient de le voir, quand tu loupes ta route en région parisienne, en ce moment, t'es reparti pour 25 minutes de détour tellement c'est le bazar, tellement il y a du monde, tellement il y a des routes qui ont changé de sens de circulation, tellement il y a des travaux. C'est vraiment particulier. Je suis en train de me rendre compte qu'il est 18h et que j'ai oublié de programmer la vidéo d'aujourd'hui. Pas <rire> enfin, d'aujourd'hui que vous avez vu hier, Pff, le branleau, bah du coup maintenant vous le savez, elle est sortie avec un peu de retard, désolé. Oui, oui, calme le calme Je t'ai vu arriver. Oh, ben, ça c'est royal ça! Oh Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ben, écoute! Voilà une affaire qui roule qui n'amasse pas mousse! On s'en est finalement sorti! C'était pas gagné! Mmh, le bon petit vent bien glacé là. On adore. Oh bah. <rire> c'est déjà Noël dans Paris, tiens. Non, il y a marqué accès fermé au périph' là. Non. Si c'est bon. Non, c'est bon. Ouh. J'ai peur. Ah non, c'était l'extérieur. Et non, on prend l'intérieur. Je me suis fait une frayeur. Voilà, c'est ça. De l'autre côté, il est clos. Il est en train de se rabattre sur ma gueule. Ça me fait plaisir. Écoutez, je me félicite d'avoir mis un, un petit collant thermique là sous mon jean aujourd'hui parce que ça fait du bien, je ne sens pas le froid. Contrairement au jour précédent où j'étais bien couvert en haut et où le, le bas me glaçait en fait, hein, tout simplement. J'ai de nouveau un cheveu dans la bouche malgré le petit nettoyage avant de partir. Bien, bah écoutez, merci aux survivants de fin de vidéo. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté jusque là. à demain pour la prochaine. Oh, je me lève tôt demain en plus, on va chez.. Je vais faire la radio et l'échographie pour mon petit doigt demain à 10h30 je crois. Enfin demain. Dans 8h quoi. à demain. Ciao.